Quand on a rencontré euh, Isabelle Thuad, c'est déjà il y a un an. Isabelle était euh, enthousiaste, comme ça se pouvait pas avec ce beau projet qu'elle avait de faire sa boutique web, d'en arriver donc à avoir ces choses euh, en ligne et de pouvoir s'occuper elle-même de sa boutique par les envois, la livraison la l'achat, des produits. Tout. Ce qu'elle voulait donc, c'était un site web solide avec euh, certificat de sécurité, panier d'achat, paiement par carte de crédit, paiement bon, en tout cas. Et tout ça, ben, il s'imaginait que ça allait coûter euh, quelques bons milliers de dollars. Finalement, euh, quand on a rencontré Isabelle, euh, on a fait le tour avec elle, puis elle a eu la belle surprise, que ben, c'était 1200 dollars pour quelque chose comme ça. C'est elle, évidemment, qui rentrait ses produits dedans, qui s'occupait de, de, de, de mettre tout le détail des produits, et, et, et elle a mis tant et tant d'huile de bras là-dedans, qu'aujourd'hui, c'est une belle histoire à succès, on de 8000 produits, vous le voyez ici, hein? une catégorie 698, 97 ici, bon 50, 92 et, et ça finit plus dans une catégorie de se promener 555 et ce qui est superbe, c'est donc prend le temps de nourrir son site, et prend bien son temps d'ajouter chacun des produits bien détaillés, les photos, etc., Et elle a les mêmes fonctionnalités que ce qu'on trouve en agence, c'est qu'on pète à des milliers et des milliers de dollars. Évidemment, on s'est occupé aussi de la coacher en ce qui concerne le référencement web. Elle lui donnait un bon coup de main là-dessus. Et c'est devenu le site de référence au Québec en matière de mariage. Au bout d'un an, Isabelle elle, présente maintenant à Canal Vie. C'est elle qui est la, la, la commanditaire hein, du show de mariage de la Canal Vie. Et tout, tout simplement, à euh, s'est donné la peine euh, de croire en elle, de croire en sa boutique web, de s'y investir. Et bien, tout ça pour nous, c'est une bien belle histoire à succès. Puis aujourd'hui, elle admet que ça n'a pas besoin de coûter cher pour être efficace et qu'on peut être bien conseillé par une agence euh, sans que ça nous coûte les yeux de la tête. Alors, n'hésitez pas si vous avez envie de ce genre de boutique, de cette qualité-là et que les gens, ben, fassent ça sur votre boutique, ajoute au panier. Et alors, tout simplement, appelez-nous puis ensemble, on va se, se donner un temps, comme on a fait, euh, pour euh, faire en sorte que tu réalise vous aussi, votre rêve d'avoir votre site web transactionnel. Au plaisir d'en parler.